Bonjour à tous, je m'appelle euh, Quentin Rocher, aujourd'hui euh, 38e journal de cas, je vous montre euh, ma planche du jour, alors euh, on y voit un homme, toujours le même hein, puisque c'est le héros du roman, qui est assis sur un canapé, une euh, bière à la main, on voit qu'il y a déjà quelques bières vides par terre. Il regarde la télé. En arrière-plan, il y a du Coca-Cola, une tête de mort, des os, un couteau, euh, une fille de la télé-réalité avec des gros seins, et puis euh, un, un, un gros là. En fait, je me suis inspiré. Euh... <rire> Est-ce que je peux le dire Je me suis inspiré. Euh... Alors je sais plus son nom, hein. il s'appelle enfin euh... ah, c'est un mec de BFM TV qui s'est énervé en bougeant les bras là, en gesticulant euh, dans la télé pour euh, dire que les gens euh, qui voulaient pas se vacciner devaient être, être euh, emmenés par la police quoi pour qu'ils se fassent vacciner de force. Euh... Il faut Et aller les chercher euh, avec les dents. Je me suis inspiré de son physique euh, particulier quoi, son physique euh... Qui a l'air d'avoir des comorbidités, qui a sans doute raison de craindre le Covid, quoi. Euh... C'est je fais tout pour en faire des parias de la société. Là maintenant, euh, les gens comme moi qui sont pas vaccinés, bon déjà parce que je, en fait je savais pas qu'un vaccin existait en fait avant il y a deux semaines, quoi. On m'a parlé de ça, mais moi bon, j'étais pas au courant. Et alors, on peut pas aller dans des centres commerciaux, dans des restaurants, dans des bars, euh, prendre le train, l'avion. Bon, euh, je n'ai à peu près jamais fait aucune de ces choses, donc pour moi, la vie ne change pas vraiment. Mais ce qui change, c'est que, quelque part, Macron a officialisé la mise hors du monde hein, des gens comme moi. C'est-à-dire que je ne suis plus... Euh, un solitaire, je suis un exclu, c'est-à-dire que qu'officiellement, euh, eh euh, je n'ai plus le droit de participer au monde. Pendant longtemps, euh, je croyais être contre le monde, mais en fait c'est plutôt le monde qui est contre moi, et euh, je trouve ça très bien. Alors je vous montre quand même la page du jour. c'est un homme qui regarde la télé assis sur un canapé avec du coca cola en arrière-plan bon à demain vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens.